L'Equipol a été créé par la communauté de communes du pays de l'Andivisio pour soutenir la filière cheval, ici en Finistère et au-delà. C'est un équipement qui a vocation à soutenir les sports équestres. Il est polyvalent, c'est-à-dire qu'on doit accueillir toutes les disciplines, enfin le plus grand panel de disciplines possible. On accueille notamment les deux plus grandes, c'est le saut d'obstacles et l'endurance, mais également de l'attelage, par exemple du dressage. Je suis employée par la communauté de communes pour euh, diriger le site, assurer son bon fonctionnement. C'est surtout un, un travail euh, de bureau en fait. Ici, on voit bien que c'est un site très ouvert, de plein air. En réalité, mon travail à moi, c'est surtout un travail de bureau parce qu'il faut euh, évidemment assurer le quotidien en termes d'entretien, de fonctionnalités, mais ce n'est pas moi qui fais l'entretien. Donc, euh, c'est plutôt euh, l'organisation du travail en collaboration étroite avec ceux qui travaillent là, on en parle tous ensemble. Mais Donc moi, mon travail c'est plutôt d'être en contact avec les usagers, avec les organisateurs de compétition, puisque nous-mêmes on n'organise pas directement, ce sont les associations Écoles d'équitation du pays de l'Andivisio et autour qui viennent organiser chez nous. Et puis c'est la création de, de produits, je dirais, à destination des cavaliers comme des stages par exemple. Ce site est ouvert à tous Il est ouvert à tout le monde, que ce soit les professionnels, les amateurs, les écoles d'équitation, de toutes les disciplines. Il est ouvert pour l'entraînement et pour la compétition. Donc il est ouvert 7 jours sur 7, grosso modo, toute l'année. Tout le monde est le bienvenu, les gens peuvent venir assister aux entraînements ou aux compétitions, c'est libre d'accès. Pour l'instant, il n'y a pas d'entrée payante. Tout le monde peut, peut venir se rendre ici. L'été, j'ai même des familles qui viennent pique-niquer quand il fait beau. Il n'y a aucun problème du moment que ça ne met pas les chevaux qui, euh, qui s'entraînent en difficulté. Donc, euh, et ça, on ne le dit pas assez. Et donc, encore une fois, il faudrait que je le dise plus et que tout le monde le dise davantage. On reçoit des écoles, par exemple, qui viennent faire des visites. Mais c'est vrai que tout le monde peut venir ici.